Bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, le président de la Fédération Française de Football vient tout juste de péter un câble, de péter les plombs. Nous avons tous été choqués devant les propos absolument violents de M. Noël Legret, l'actuel président de la Fédération Française de Football, à l'encontre de Zinedine Zidane. Comment tu peux parler mal de Zinedine Zidane L'homme qui t'a offert une coupe du monde le siècle dernier en 1998, au XXe siècle, vous avez tous crié « Black, blanc, beurre !» Grâce à Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, joueur absolument monumental, icône. Il devrait faire partie de notre patrimoine immatériel. On ne touche pas à Zinedine Zidane. Non T'as oublié ou quoi Éric Zemmour a voulu toucher à Zinedine Zidane. Qu'est-ce qui s'est passé 8% et toi, Noël Le Legret, on te pose une question en toute détente concernant un joueur iconique de la France. Et toi, tu viens, tu nous balances que ouais, toi, tu n'as plus rien à secouer de ce que pourrait faire Zinedine Zidane. Que même si Zinedine Zidane t'aurait appelé, tu n'aurais pas décroché. Mais attends, on t'a parlé de Zinedine Zidane. On t'a pas parlé de Molina. Pour ceux qui ne savent pas qui est Molina, Molina est un journaliste qui est en train de trouver des informations absolument accablantes à l'encontre de M. Noël Le Gret. Donc, euh, certains disent que Noël Le Gret, Gret euh, en anglais, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire génial. Alors, euh, les affaires euh, dans lesquelles il est trempé, mesdames et messieurs, ce n'est pas des affaires de Disney. Hein. Ce n'est pas en mode, oh, that's great, oh, that's génial. Non, non, non, c'est en mode, hey, that's crazy. Non, non, non, non, non. « Put this man in the prison, in jail. » Tu vois ce que je veux dire C'est dans des affaires comme ça qu'il est en train de, de, de se débattre. Donc nous, on ne comprend pas. On lui parle de Zinedine Zidane. Et lui, il agit comme si on lui avait parlé de Romain Molina, l'homme qui est en train de soulever tous ses dossiers, ses secrets les plus sombres. Et lui, il s'attaque à Zinedine Zidane. On t'a pas entendu parler de Molina. Et tu parles de Zinedine Zidane, l'homme qui parle le moins qui critique le moins, qui provoque le moins. Oh, Noël Legret, regarde. Avec ta tête, tu fais peur à tout le monde, hein Tu fais peur à tout le monde, à ta famille, à ta femme, à tout le monde, à tout le monde. Personne ne monte dans un encenseur avec Noël Legret. Vous êtes au courant de cette information Personne. C'est un monstre, hein S'il arrive, il t'attrape. C'est terminé. Il prend l'emprise sur toi. Tu C'est démon, le démon, démon, démon Noël le Grette, tu vois, t'as vu ce prénom Noël, oh là là, c'est comme ça que le père Noël, hein? il est dans des affaires sombres, et après il dit, bon les enfants, si vous avez été gentils, vous aurez des cadeaux, moi je vous vois tout le temps, comment ça, un père Noël, hein? il voit les enfants toute l'année de manière H24, n'est-ce pas, une chose à vérifier hein qu'est-ce que le Père Noël il fait là, à faire le voyeur, à regarder les enfants. Hein? Ben oui, parce que le Noël Legrette il traîne dans ce genre de ce type d'affaires apparemment. Là, là, il y a des trucs qui ont été soulevés. Et lui, il vient mal parler de Zinidine Zidane, doublé en 98. Hein? Il a commencé à Cannes. hein Ou bien, j'en sais rien là, dans le sud, dans un petit club à Cannes. On a vu ce joueur, on a dit oulala, c'est terminé. Mesdames et messieurs, c'est ici que le foot va prendre son envol. Nous, la France, nous avons un joueur qui a une classe mondiale. Ensuite, il est parti à Bordeaux. Tout le monde était littéralement choqué. Ils ont dit, mais attends, mais c'est quoi ce joueur-là hein Il est là, il parle pas beaucoup. Il a une calvitie alors qu'il est tout jeune. Regardez ce qu'il nous fait. Il est parti jouer à la Veille Dame, à la Juventus. Hein qui a fait l'histoire Qui a participé à l'histoire du grand club de la Juventus Il était... Chez les Galactiques, hein tu parles mal d'Annocio Avenger. Donc, c'est lui, Noël Le Gret, hein Si Superman il existe, lui il critique Superman. Hein Zinedine Zidane, il a joué Ronaldo. Luis Figo, hein mais es... David Beckham, mais t'es malade de parler mal du patrimoine humain, humain, athlète de la France. Non, toi t'es es fou complètement malade alors là euh, tout ce qu'on a pu voir c'est la folie interconsidérale de noël le a et on a pu voir aussi euh, qu'il avait euh, bah, clairement un problème avec le clan euh, donc zinedine zidane et euh, donc euh, par euh, euh, dommage collatéral euh, karim benzema donc là nous comprenons euh, pourquoi karim benzema euh, agit de la sorte, pourquoi il met des photos absolument, euh, tu vois, où on se dit de qui il parle, on ne sait pas de quoi il parle. En vérité, là, on sent que si Noël Legret est venu et insulté Zinedine Zidane de manière... Comme si Zinedine Zidane, c'était lui qui lui avait donné, tu vois, la sucette. Comme si Noël Legret a changé les couches de Zinedine Zidane. Donc là, ça prouve bien que en fait, euh, oui, Karim Benzema a bien fait d'être... Euh, d'être taquin mais discret. Ne pas dire des noms. Parce que là, on voit clairement que le gars, là, comment il parle Heureusement que lui, il n'est pas au pouvoir. Hein. Sinon, Zinedine Zidane, il aurait été en prison. Vous vous rendez compte C'est un malade, ce mec Oh